Quelles sont les qualités d'un bon trader Je vous fais cette vidéo ici dans le sud de Tenerife. vous voyez on est au mois de février, il fait entre 26 et 30 degrés ici cet après-midi. Je vais vous expliquer quelles sont les qualités selon moi que doit avoir un bon trader mais avant cela abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Donc les qualités d'un bon trader eh bien je pense que tout le monde peut les avoir avec un minimum d'effort, c'est-à-dire qu'il faut avoir de la patience il faut pouvoir analyser les marchés, analyser les graphiques avant de trader. Je sais qu'il est très tentant lorsqu'on débute d'ouvrir son ordinateur, sa plateforme de trading et de directement vouloir gagner de l'argent. C'est humain, je le comprends très bien mais avec l'expérience vous verrez que ce n'est pas la meilleure manière de gagner de l'argent. Donc il vaut mieux analyser le marché sur différentes unités de temps donc par exemple vous commencez par 4 heures, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes et puis vous pouvez descendre plus bas si comme moi vous êtes partisan d'une méthode de scalping, donc de trading à très court terme et là vous verrez à quel moment rentrer dans les meilleures conditions et gagner très rapidement. Vous pouvez prendre des positions qui ne durent que quelques secondes et gagner de l'argent de cette manière là. Donc c'est ce que je conseille bien sûr de faire parce que vous avez beaucoup plus de probabilités d'avoir des bons résultats en faisant cela qu'en essayant de laisser des positions ouvertes très longtemps parce que très souvent le marché monte et puis il redescend quelques minutes après. Donc c'est le scalping qui vous permettra de faire jusqu'à 95% de trades gagnants si vous avez une bonne méthode de scalping. Donc ça c'est la première chose, c'est de faire une analyse des marchés avant de démarrer, avant de vous mettre réellement à trader effectivement euh, tous les jours. Ensuite bien sûr il faut se former, ça c'est indispensable, une formation il y a des personnes qui, qui vont vouloir euh, gagner quelques centaines d'euros pour éviter d'acheter une formation, mais euh, vous allez peut-être mettre 10 ans avant de trouver une méthode efficace. Euh, le trader Benoît Rousseau que, que je respecte, que j'admire beaucoup, qui a d'excellents résultats en scalping le dit lui-même, il a mis 10 ans avant de trouver une méthode de trading efficace et c'est une méthode de scalping bien sûr qui lui permet maintenant de gagner beaucoup d'argent de manière régulière. Donc pour moi ça vaut la peine d'investir dans des formations. Alors. Je vous conseille d'acheter différentes formations de manière à pouvoir voir quelle est la méthode qui vous convient le mieux mais euh, beaucoup de personnes qui ont adopté finalement le, le scalping avoir, après avoir fait beaucoup d'essais comme moi, euh, vous, vous conseilleront le scalping. Certains prétendent que c'est trop stressant le scalping, moi je dirais que c'est exactement l'inverse. Moi je trouve beaucoup plus stressant euh, d'attendre que le marché euh, revienne en position gagnante lorsqu'on est perdant. Euh, il y a une époque où je me levais même la nuit pour surveiller mes positions lorsque je gardais mes positions ouvertes. Moi je trouve cela beaucoup plus stressant que de prendre des trades à très court terme. Vous prenez un trade, vous gagnez ou vous perdez et vous fermez votre position quelques secondes après. Donc pour moi c'est la meilleure manière et c'est la moins stressante. Donc, un trader qui est hyper excité, hyper stressé, pour moi, c'est probablement pas un bon trader. Si vous voyez des gens qui sont hyper excités en faisant des vidéos, eh bien, il est fort probable qu'ils n'ont jamais su trader de leur vie. Donc, euh, je pense qu'il faut être calme, arriver à prendre de la distance. Si une journée vous avez des mauvais résultats, eh bien, n'essayez pas euh, de rattraper très vite euh, vos pertes, non! prenez calmement la situation telle qu'elle est, vous savez que vous avez perdu un peu d'argent et que le lendemain ce sera un marché probablement dans d'autres conditions et vous aurez peut-être très facile à regagner ce que vous avez perdu aujourd'hui et même euh, gagner beaucoup plus. Donc il faut avoir la sagesse de rester calme, de bien analyser la situation, ne pas vouloir euh, se précipiter, avoir directement des résultats non. Soyez calme, c'est une des qualités principales euh, d'un bon trader, être calme, être raisonnable, savoir aussi euh, couper quand vous avez des gains. N'essayez pas de trader toute la journée même si vous avez du temps, ben il y a des tas de choses intéressantes d'autres à faire que de passer votre journée devant des écrans. Vous pouvez très bien trader une heure ou deux par jour et c'est suffisant pour gagner pas mal d'argent. Surtout le matin, si vous tradez le matin un marché comme le DAX par exemple, vous verrez qu'en quelques minutes vous savez gagner beaucoup d'argent. Et si vous n'avez pas de possibilité de trader le matin et bien dans l'après-midi ou en fin de journée vous avez les marchés américains qui sont eux aussi très dynamiques, le Dow Jones, le Nasdaq ce sont des marchés très intéressants pour faire du scalping. Donc essayez de concentrer votre trading sur des petites périodes, surtout si vous adoptez le, le scalping, il vaut mieux trader quelques minutes une ou deux heures maximum et puis stop. Vous arrêtez euh, pour votre journée, ce n'est pas la peine de passer toute votre journée devant les écrans. Donc ça je pense que c'est une des qualités euh, d'un bon trader, c'est non plus, euh, surtout si vous êtes débutant, ben, vous, pourquoi passer toute votre journée devant les écrans Faites ça comme un, un moyen de gagner des revenus complémentaires et après peut-être qu'un jour ce sera euh, votre activité principale mais Jamais il ne sera nécessaire de passer 8 à 10 heures par jour si vous voulez vraiment gagner de l'argent, vous pouvez gagner beaucoup d'argent en peu de temps si vous avez un capital conséquent donc ce n'est pas la peine de vouloir passer 10 ou 12 heures devant les écrans. Quand on est passionné, je sais qu'on a envie de le faire mais songez quand même, à vos proches, peut-être qu'ils aimeraient bien que vous, lui cons... que vous leur consacriez un petit peu de temps. Donc, ayez cette sagesse aussi de, de, de considérer quand même qu'il y a autre chose que le trading dans la vie. C'est encore une des qualités que je dirais qu'un bon trader. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous êtes intéressé par une de mes formations, vous avez un lien ici au-dessus dans la vidéo et également en description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Vous voyez, euh, il fait chaud ici, le, il y a un petit peu de calima euh, derrière. Donc la calima, c'est un vent chaud qui vient, qui vient d'Afrique. Euh, donc c'est pour ça que c'est pas très clair derrière moi. Il y a un petit brouillard dans le fond. Mais bon, on ne peut pas se plaindre hein, ici à Tenerife avec un temps pareil euh, euh, au mois de février. Voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la. Et on se retrouve dans une de mes prochaines vidéos. Au revoir.